Je vous jure oh que là je là peux là. pas, je vous jure que je ne peux pas. Moi je... non plus. Hey, je suis pas venue ici pour souffrir, ok